Salut Donald Chioui, bonjour à tous Aujourd'hui, nous fêtons les 130 ans de la naissance de Dioliu Baghi, un des poètes en espéranto que j'apprécie le plus. Euh, il est hongrois, il a été déporté et maintenu prisonnier en Sibérie pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, euh, à l'occasion de, des 130 ans de sa naissance, je me propose de vous lire euh, deux poèmes qu'il a rédigés en espéranto, euh, parce qu'en fait, euh, bah, la poésie dépasse un peu les langues euh, vous allez voir qu'avec les sonorités, c'est très joli. Alors, le premier s'appelle euh, Siberia Lulcanto. Fierte, flirte, flugas haroi, Siblas vintravent. Morde torde, chiras coron, larmoi cailasent. Cant patrina, plore dormas filo en lulil. Noct reposon por lidonas, donas, songe infana tranquille. Bayou, Bayou, Bayushki, dormu songe dormuvi. Gemo ploro kaidoror dolor, de via cor. Baiu, baiu, Dormu filo, dormuvi. Prue scue, Blecas vento, knaras lignadom. Jemme treme, Sin forcachas, Vesto lahom. Vental portas, Sangan kreion, Tral glacia javal. Lastas spire petas dion, Prej del patro en batal. Baiu, baiu, baiusci, Ho fileto, dormuvi. Cri del morto, son del plor, Flugufor de fiakor. cor. Bayu, bayu, bayu shki, Dormu filo, dormu vi. Prude, crude, Fremdai homoi, venas El incid. Trompe, rompe, Sanct triumfe, vencas la perfid. Cant patrina Ploresonas, dormas filo En lulil. Teran patson Por lidonas, sort Del patro en tranquil. Bayu, bayu, bayushki. Filovi, angeletto, pala rose, dormu pazze en repose Bayu, bayu, bayu dormu nur eterne vi.